Collectionnez les puzzles Millen Hobbies sur l'histoire de l'aviation. Parcourez plus de 100 ans d'histoire de l'aviation en collectionnant les puzzles 1001 Hobbies consacrés aux appareils qui ont marqué l'histoire de leur empreinte. Retrouvez tous nos puzzles sur 1001hobbies.fr.